Sur AMC, musique à fond, bruit de perceuse ou encore cri d'enfant incessant Les tensions peuvent naître facilement avec nos voisins après un mois de confinement Heureusement pour vous, un réseau de médiateurs est là pour vous aider à trouver une solution Sans en venir aux mains avec vos voisins La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation vous invite à consulter le site allomediateur.com. On va en parler avec le président de la CPMN, Henri Sandrosmila, bonjour Bonjour, Bonjour. autre invité qui nous rejoint, que vous connaissez bien je crois euh, Henri, c'est Jean-Louis Lascou qui lui est président de l'école professionnelle de la, et de la médiation et de la négociation. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci à tous bonjour. les deux d'être avec moi. Bonjour, bonjour. Henri. bonjour, bonjour oui. Henri. Je pense que vous vous connaissez bien évidemment parce que c'est un secteur euh, très particulier. Vous avez donc lancé cette aide pour euh, soulager les, les personnes qui sont en tension avec les voisins. Ce site allomediateur.com. Henri, on va démarrer par vous. Combien de demandes recevez-vous par jour via ce site bah, En fait, on, on reçoit des demandes de tous les jours. On en est, je sais pas, une, une dizaine de demandes par jour, je crois là actuellement. Euh, avec euh, des questionnements et des situations euh, bah, du type de celles que vous avez citées, hein, les, les voisins qui, qui font du bruit. Euh, C'est aussi des choses qui se passent dans la rue. Parfois, les gens ne savent pas trop comment faire face. Ils veulent des conseils à des situations euh, ou d'agressivité ou de réactivité avec les joggeurs, par exemple. Hein, on a des demandes de, de, assez variées, en fait. Avec les joggers, mais alors pourquoi avec les joggers On, on s'interroge quand même, j'ai l'impression qu'ils sont ah, passés fout, au, au les top, euh, Exactement. Dans, dans le top 3 des, des personnes les plus détestées de la planète là depuis le début du confinement. Alors pourquoi bah En fait, euh, nous, ce qu'on observe tout simplement, c'est qu'il qu s'agisse des voisins, qu'il s'agisse des joggeurs, qu'il s'agisse des personnes à côté desquelles on fait ses courses, en fait, les personnes sont aujourd'hui, avec la situation de confinement, exposées à une, à une réactivité, à une sensibilité. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'entretien de la peur et de la défiance les uns à l'égard des autres. Et en fait, bah, tout simplement, il y a de la réactivité. Et ce qui veut dire que euh, quand les personnes sont stimulées de ce point de vue-là, bah, ce qu'il faut, c'est pouvoir réussir à, à faire revenir un petit peu d'apaisement, à faire revenir aussi la raison, la réflexion, et pouvoir imaginer qu'effectivement, bah, les uns et les autres, nous faisons comme nous pouvons pour faire face <rire> à cette situation, et qu'il bah, faut pouvoir euh, reprendre, le, je dirais, le chemin du dialogue, tout simplement. On enfin, va parler... On va parler ouais. dans quelques secondes, excusez-moi Henri, avec Jean-Louis notamment, des, des solutions à mettre en pratique pour éviter les, les conflits et mettre fin à ces conflits avec avec nos voisins notamment. Juste dernière question sur l'organisation de ce site, vous avez mis euh, euh, eh bien, 60 membres à disposition pour aider justement les gens à régler ces conflits. Est-ce que le service est gratuit Oui, tout à fait, le service est gratuit. Nous considérons en tant que médiateurs professionnels que nous avons, une, je dirais, une, une, une, nous répondons à un besoin sociétal encore plus dans la situation, dans la situation actuelle. Et effectivement, c'est tout à fait gratuitement et avec un engagement de réponse rapide dans les 24-48 heures, parfois dans l'immédiat, que nous intervenons auprès des personnes qui nous sollicitent. Alors Jean-Louis, je le disais, vous êtes président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Vous avez aussi choisi de venir en aide à ceux qui ne se supportent plus. Vous avez mis en ligne gratuitement votre module de formation à la qualité relationnelle. On peut d'ailleurs le retrouver sur le site de votre école. Alors expliquez-nous simplement, Jean-Louis, quelle est l'attitude adoptée lorsque un conflit naît entre une personne et ses voisins par rapport au bruit, aux nuisances sonores et autres, un petit peu tout ce qui peut gêner la vie quotidienne en cette période de conflit. Dans cette période de confinement, en fait, le problème, c'est qu'il y a des conflits déjà antérieurs qui s'aggravent avec le confinement. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément de nouveaux conflits. Henri évoque des situations qui sont des plutôt des... De, de, de il peut y avoir entre des personnes, mais ça ne fait pas forcément des conflits. Donc, euh, le, le mode d'intervention, là, est différent. Euh, c est, c est, là, on, on invite les personnes à avoir un peu plus de distance sociale, un peu plus de, de paisibilité. Euh, C'est déjà la première recommandation de pouvoir prendre une distance par rapport au fait de, que l'émotion est fortement euh, euh, dynamisée par cette situation, c'est-à-dire que l'agacement il, il s'aggrave. Alors, les, le, plus, le problème que, auquel on répond, en fait, avec notre plateforme de e-learning, c'est e-tradeunion, learning, tradeunion e epmn.fr euh, ça permet aux personnes d'apprendre la qualité relationnelle. C'est-à-dire que la, la spécificité de notre profession de médiateur, mmh. c'est d'avoir euh, identifié ce qui fait la dégradation de la relation. Donc on attire, on attire euh, l'attention des personnes sur les phénomènes de dégradation de la relation. La, les premiers phénomènes, mmh. c'est euh, de porter des jugements mmh. sur les autres, de, de, de porter des critiques, d'avoir des propos insultants. Et ça, c'est très difficile de, quand on n'est pas content de se retenir. Alors on apprend aux gens comment les mécanismes se mettent en place, surtout Et... en ce moment. En ce moment, ça, ça fuse, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur Twitter, on le voit, Twitter c'est un véritable déversoir, ouais. alors c'est utile, c'est utile ce déversoir, parce qu'en fait les personnes ont on là comme ça, euh, je dirais des sanitaires euh, à leur disposition, quand ils ont des réseaux sociaux comme ça, qui leur permettent de mettre en, en message très court... Des Et de manière anonyme, souvent d'ailleurs hmm et de manière anonyme Alors le, le, le problème c'est quand le, la situation n'est plus dans l'anonymat la, dans c'est à dire quand c'est des voisins, quand c'est de la famille quand c'est des collègues avec lesquels il y avait déjà des tensions et euh, il s'agit de pouvoir revenir sur des fondamentaux qui sont ceux de l'entente sociale, ceux de savoir se comporter ensemble, alors c'est pas du savoir vivre tout à fait parce que le savoir vivre généralement il est inculqué on nous, dit, on nous oblige à nous tenir d'une certaine manière, tandis que là c'est un, un processus de réflexion dans lequel les gens s'impliquent, et ils apprennent justement comment ça se passe. Donc on voit quand même, il y a un autre aspect de la dégradation de la relation, je disais tout à l'heure, c'est d'avoir des interprétations négatives sur les autres, des propos insultants, des propos qualifiants négativement, et puis l'autre aspect, c'est quand on prête de mauvaises intentions aux gens, comme si on était en capacité de pouvoir deviner ce qui se passe dans la tête des personnes. On ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne mais, quand mais, une personne fait quelque chose et le fait par rapport à elle-même. Mais justement, quand on, quand on est, euh, je ne sais pas moi, jaloux de son voisin ou en colère, comme vous le dites, parce qu'il y, y a des choses qui sont, qui sont accumulées. Comment, si moi, par exemple, ça m'arrive, ou si vous, ça vous arrive, ou si à Benoît, ça lui arrive, comment il fait pour... ou comment on fait, justement, bah, pour, pour arriver à, à faire sortir tous ces, tous ces sentiments de nous, pour, bah, voilà, pour, pour revenir à une situation d'apaisement Parce que c'est bien de dire, oui, euh, tel, faut tel faut discuter, problème a euh, Voilà, il faut discuter, mais co comment, comment on fait concrètement Est -ce que, Comment ça se passe Alors, déjà, déjà, la première chose, je vous dis, c'est identifier. Euh, Mais une fois qu'on a identifié, notre... qu en admettons que, que vraiment alors, la situation est bien identifiée Alors il faut d'abord, et c'est pas la situation qu'on identifie euh, C'est ça, c'est comment on s'y prend soi-même pour communiquer avec l'autre c'est-à-dire que quand on identifie qu'on utilise des propos jugeants, quand on identifie qu'on utilise des interprétations, des, des, des suppositions, des prêts d'intention, quand on attribue à l'autre des prêts d'intention, eh la première des choses qu'il faut faire, c'est reconnaître à l'autre sa motivation personnelle. C'est-à-dire que la motivation, c'est pas, de, par exemple, au jogueur, c'est pas d'embêter les gens, c'est pas de, de pourrir la vie des autres, c'est pas de contaminer les autres, c'est justement de préserver sa propre santé. et, et de de, de voir l'autre en tant qu'il est en train de vouloir préserver sa propre santé, préserver son, sa propre liberté, c'est déjà lui prêter une bonne intention par rapport à lui-même. Et c'est déjà comprendre ça, que chacun est animé d'une bonne intention par rapport à lui-même. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place e-learning et qu'on l'a offert gratuitement à la population, alors qu'avant on le mettait en payant, ouais. hein, on, le, on le vend aux entreprises, il faut bien comprendre ça, et comme vous, vous allez le voir, vous allez voir que c'est l'un des e-learning, e comme vous jamais vu, c'est-à-dire que c'est un outil qui est fait à la mode youtubeur. Et on a fait un travail qui est immense là-dessus. Et on, on s'est dit on va l'offrir, parce qu'en fait euh, on s'est retrouvé dans une situation où on avait des demandes et on ne peut pas répondre à toutes les demandes le mieux c'est que les gens apprennent à savoir repérer et savoir euh, com comment mieux communiquer on a des entreprises qui nous demandent massivement de pouvoir l'offrir à tous les salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui mettent des gens en chômage partiel et ils sont confrontés au fait que les personnes vont se retrouver toutes seules et donc pendant un temps qui, qui n'est pas clairement identifiés. Donc il faut qu'ils apprennent quelque chose. Donc que les gens se centrent plus sur eux et qu'ils apprennent quelque chose. Ma première recommandation, moi, c'est apprenez apprenez quelque chose, mettez à profit ce temps qui vous est donné, qui est, qui est une privation claire de liberté. Et c'est ça qui est heurtant, mm. en fait. Parce qu'on nous dit, c'est pour une cause sanitaire, certes, mm. mais c'est une privation aussi de liberté, c'est une mise en, en résidence surveillée, qui est problématique pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui, qui l'acceptent, mais n'empêche que même si on l'accepte, on est, on est dans une dynamique de contrainte. Et la dynamique de contrainte, il faut bien la comprendre, il faut pouvoir en sortir. C'est-à-dire, il faut couper les barreaux qu'on a dans la tête. Mm. Hein, J'en je appellerais presque à Mandela en disant, attention, euh, vous pouvez être plus libre dans des moment où vous, où vous comprenez mieux les Apprenez quelque chose. Alors, jean Ascou... donc, la raison pour laquelle on a mis en place e-learning. Oui Merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. On est également avec Henri Sandros Mila, qui lui est président de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Quel est le profil type justement, Henri, des gens qui vous appellent Quelles sont les plaintes qui reviennent le plus souvent lorsque on remplit le dossier sur le site que vous avez mis en place Alors, pour commencer il n'y a pas de dossier à remplir. Hein. Vous savez, c'est assez simple. Hein. Les gens, ils appellent et ils soumettent les situations pour lesquelles ils veulent être ou accompagnés. Qu Qu'est-ce qui revient le plus, ou, alors, Henri oui. ou En fait, on a, on a deux deux grands types hein, de, de, de situations qui reviennent. Il y a des choses qui sont en rapport avec l'univers professionnel des personnes. C'est-à-dire que bah, les, les relations sont devenues différentes. Il faut interagir avec des outils qui ne sont pas toujours maîtrisés. Il y a des choses qui sont synchrones et d'autres asynchrones. Donc Il y a beaucoup de choses qui sont relatives au travail et qui sont relatives à la façon dont la communication, et notamment la communication écrite devient parfois difficile et ce et temps. et puis il y a beaucoup de choses qui sont aussi en rapport bien sûr avec toutes les modifications en termes contractuels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inquiets de leur avenir, qui se trouvent en chômage partiel, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir revenir dans leur travail, qui se trouvent insuffisamment protégés euh, du point de vue de, de, de, de ce que l'employeur met à disposition dans, dans la situation actuelle donc tout ça, ça génère quand même à la fois des difficultés mais aussi des, des inquiétudes pour les personnes et ça fait des erreurs dans, on, précise, dans les organisations. on précise juste que ce n'est pas un certain de psychologistes, ce ne sont pas les psychologues auxquels on s'adresse, ce sont vraiment des médiateurs qui nous aident à trouver des solutions concrètes et pratiques, ce n'est pas... Ah bah euh... Nous sommes des médiateurs professionnels, voilà. nous ne sommes pas euh... du tout des psychologues Exactement. nous intervenons en impliquant les personnes c'est un processus de réflexion comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, et il s'agit de faire en sorte que les personnes soient impliquées pour pouvoir élaborer des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent. Ah oui. Alors, tout... ouais. On a beaucoup parlé d'une histoire qui a fait du bruit évidemment dans les médias, ce sont les plaintes souvent anonymes de certains voisins envers du personnel soignant, que ce soit des infirmières ou ou des médecins de ville, euh, c'est arrivé de manière anonyme. Est-ce que vous avez été contacté pour ce type de cas à ma connaissance, non. Moi, j'ai pas, j'ai pas de situation de ce type pour lesquelles on a été, euh, on a été contacté. Euh, ce qui est évident, c'est que de notre point de vue, à, à plus forte raison dans des situations où ça se dégrade à ce point, au point que les personnes, euh, du fait de la peur qu'elles ont, parce que parce qu'elles sont quand même très stimulées hein, du point de vue de la peur, hein, quand vous avez les alertes en permanence à la, à la radio, à la télévision, avec le jingle qui fait tout de suite monter le baromètre émotionnel, ben, c'est assez compréhensible que les personnes aient peur. Alors, nous, on n'a pas eu, évidemment. Enfin, moi, j'ai pas eu de de remontées spécifiques par rapport à des situations de ce type, mais évidemment que là, encore plus que dans d'autres situations, c'est de dialogue dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre autour de la table et pouvoir accompagner la réflexion des personnes qui euh, voient leur peur prendre complètement le pas sur la raison et imaginer qu'ils sont mis en danger parce qu'il y a un personnel soignant dans leur immeuble, ce qui évidemment est tout à fait euh, à, à côté de la plaque. Et ça, c'est quelque chose qui est légitime. C'est légitime, les gens sont très stimulés de ce point de vue-là. Et dernière que, question d'ailleurs Henri, euh, si jamais le, le conflit ne se résout pas avec la médiation, euh, est-ce que ça peut aller jusqu'à la plainte Ça arrive sur certains dossiers mais Parfois ça commence avec la plainte, on est sollicité en fait par des personnes qui ont parfois déjà porté plainte déjà, ouais. ou, pour le, ou pour lesquelles le voisin a déjà porté plainte. Il n'y a aucune difficulté pour un médiateur professionnel à intervenir dans une situation qu'elle soit euh, en cours de judiciarisation, judiciarisée, qu'une plainte ait été déposée ou pas. Et ça fait partie des obstacles que vont pouvoir lever les médiateurs professionnels, bien sûr. On vous remercie d'avoir été avec nous, henri Sandros mila je rappelle que vous êtes président vous. de la Chambre professionnelle de la, de la Lascou, nous, euh, de professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci également à Jean-Louis Lascou qui a été avec nous, président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Vous retrouvez donc son module de formation sur le site qu'on vous a donné précédemment. 10h43 sur donc